Le soutien de la France à la rébellion est allé très loin. On a vu le blocus du port, le blocus de l'aéroport, ce qui nous empêchait d'avoir des médicaments pour les malades, et beaucoup sont pauvres par la suite. Il y a eu ensuite la fermeture des banques, puisque la majorité des banques en Côte d'Ivoire étaient des banques françaises. Les Ivoiriens n'avaient plus accès à leurs ressources, et donc beaucoup ont souffert de cette période-là. Toutes les entreprises prédatrices françaises n'ont pas voulu coopérer avec le régime de euh, Laurent Gbagbo. Conclusion, eh bien, euh, euh, la gauche ivoirienne est tombée. Et qu'est-ce que nous avons constaté Si on fait un tour euh, d'horizon de tout le continent africain, c'est le même constat. On a vu comment est-ce que euh, la droite française a détruit complètement l'État libyen. Conséquence, les djihadistes ont été essaimés sur tout le continent. Euh, L'impact a été direct, hein, ça a été la crise euh, en Centrafrique et au Mali et de qui le tour. Voilà pourquoi nous estimons que euh, le départ de l'armée française, euh, l'annulation des accords de coopération monétaire et la révision euh, des accords économiques constituent un minimum. Bon, Lorsqu'on regarde et on, on scrute tous les programmes de tous les candidats, il y a des points communs avec certains partis de gauche, mais le parti qui allait très loin dans ses propositions et qui, a, qui demande euh, le départ de l'armée française, l'annulation des accords de coopération monétaire et euh, la révision des accords économiques pour plus de souveraineté du continent, eh bien c'est le parti communiste français. Donc euh, si ces idées-là sont largement partagées, par une bonne partie de, de l'électorat français, euh, puisqu'aujourd'hui il y a des Français d'origine euh, africaine, et eh bien ça permettra de faire évoluer eh, les rapports entre, entre l'Afrique et, et, et la France. Et eh bien ça sera euh, un rapport gagnant-gagnant, parce qu'avec tous les jeunes qui sortent des écoles, et qui, parfois, lorsqu'il y a des coups d'État ou des rébellions, sont obligés d'aller en exil en France, ben, ils ne sont pas accueillis comme les Ukrainiens. Hein. Et donc, euh, puisque euh, cette tendance à, à les repousser euh, dans la mer et dans le désert, eh bien, pour que ça cesse, il faut qu'ils aient la possibilité d'exercer leur talents sur le continent africain. C'est ça, je pense que le soutien euh, au Parti communiste français constitue un moyen, surtout à son programme et à ses idées, constitue un moyen de faire évoluer ces rapports-là entre la France et